Bonjour. Donc, on va voir comment utiliser la version mise à jour de MBlock, donc en version 5, pour programmer le robot MBot Ranger. Donc, première des choses ici, j'utilise la version en ligne avec l'application MLink installée sur mon ordinateur. Donc, c'est un choix. Je pourrais également l'installer euh, carrément MBlock sur notre ordinateur ou le Chromebook également va fonctionner en utilisant toujours M-Link. Donc ici dans les appareils je peux supprimer l'appareil par défaut quand je suis sur le site j'avais ajouté le m Ranger et là j'ai le contrôle sur mon Ranger je pourrais commencer directement ici soit en direct donc connecter donc je connecte sur le port USB mon robot je vais connecter je m'assure que c'est le bon et ici j'ai le message de connexion à ce moment là quand je vais dans les paramètres, je peux faire une mise à jour pour m'assurer que j'ai un programme à jour dans, ma, dans mon robot qui va pouvoir euh, être utilisé à ce moment-là de façon directement euh, connectée. Donc si j'allume par exemple, je clique là-dessus, mon robot va allumer les DEL, va se mettre à avancer si je clique, etc. Donc je peux commencer à programmer mon robot directement et le voir interagir. Si je veux que mon robot soit Utilisable sans être connecté, Bluetooth ou USB. À ce moment-là, je vais venir ici téléverser. Donc, j'aurai à ce moment-là ici, dans les événements, lorsque le, le Mbot Ranger va démarrer, et non pour accès aux touches clavier, parce que là, je ne serai pas connecté à mon robot. Donc, j'ai deux façons de, différentes de programmer. Donc, quand je viens ici en direct, Bien, à ce moment-là, je peux utiliser les touches clavier. Je pourrais cliquer sur un, un objet pour réaliser quelque chose avec mon robot. Donc, c'est comme ça que le, le logiciel fonctionne pour le téléversement et l'utilisation en direct. Donc, je peux me déconnecter. J'enlève mon fil USB. Quand j'envoie, ici, je peux aller ouvrir pardon, euh, un fichier. Donc, pour tester mon robot, on vous fournit un tester Ranger. Donc, c'est un petit programme tout simple qui fait afficher ici dans l'espace la valeur des capteurs. Donc je reconnecte mon robot en fil USB. Je viens ici l'utilisation en direct connecté ici sur le port USB connexion. J'ai mon petit message connecté, j'ai un signal sonore qui me dit que mon robot est activé. Et là si je clique sur le drapeau vert, j'aurai des variations de capteurs, donc mes capteurs fonctionnent. Je peux vérifier à l'écran si j'appuie sur la flèche haut et bas. J'aurai à ce moment-là un mouvement de mes moteurs également. Donc, les flèches haut, bas, droite, gauche ici programmées directement. Donc, c'est une façon de tester avec la version 5 de MBlock parce que le logiciel, euh, ce qu'on avait pour le logiciel en version 3, n'est plus fonctionnel là-dedans. Donc, c'est la façon d'utiliser le logiciel MBlock. S'assurer d'avoir toujours une mise à jour de fermoir de fait. Donc, on peut cliquer là-dessus. Ça envoie la dernière version dans mon robot. Donc, être certain qu'on peut communiquer, d'avoir toutes les fonctionnalités, tout simplement avec la touche mise à jour ici. Donc, bonne utilisation de la version 5 de Mblock.